J'ai décidé de proposer d'autres outils de financement en plus de ceux des banques. J'ai décidé de pouvoir financer nos projets quotidiens comme nos projets innovants euh, avec l'argent de tous et de toutes. Financement participatif auto-organisé, c'est bien la communauté ou le collectif ou le faire ensemble. Et c'est pour ça que je rajoute auto organisé Au-delà de financer nos propres projets, parce que c'est des taux quasiment zéro, il y a plein de gens qui viennent avec cet intérêt-là, moi, je vois l'intérêt stratégique ou territorial, ou de changement de société, en se disant, mais comment on peut refinancer nos projets avec une économie de proximité, en recréant de la confiance, et en remettant ce que les gens n'ont pas capté, la notion de bien commun au centre. Et c'est une notion de crédit mutuel, qu'ils redécouvrent. Et ils disent, ah mais oui, mais c'est possible. Et ça, c'est assez incroyable. Pour moi, l'enjeu, c'est de se dire, mais comment on arrive à refinancer le quotidien Ce qui n'est pas spectaculaire, ce qui n'est pas exceptionnel. Et ça représente 99% des besoins de financement. Et, et pour moi, l'enjeu, il est là-dessus. On revient sur une notion fondamentale et très basique de l'économie, le crédit mutuel. Pas la banque, hein, mais simplement l'outil crédit mutuel. Et on revient à la définition même de la richesse. Notre pièce de 1 euro qui circule 1 milliard de fois créera 1 milliard d'euros de richesse. Donc pour faire 1 milliard d'euros de richesse, on n'a pas besoin d'un milliard d'euros. Pour, créer, pour acheter un million d'euros de, de, de logements, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir un million d'euros. On peut avoir 100 000 euros qui circulent dix fois et qui créeront ça. Et en fait, à l'échelle d'un territoire, on n'achète pas tous nos logements, on ne crée pas tous notre activité professionnelle, on ne cherche pas tous des formations en même temps. Et ce qui fait que statistiquement, on arrivera toujours à compenser ça. Donc c'est comment on recrée un autre système de confiance collectif et ce système de confiance ne peut que fonctionner si on a une proximité, qu'elle soit géographique, pas forcément qu'on se connaît, mais que par recommandation d'un tel ou un tel, on dit bah, « lui il est sûr » ou « elle, elle est sûre » et puis ça peut fonctionner, ou que moi je puisse bénéficier. On a aidé plusieurs projets, jusqu'à deux très emblématiques dernièrement. Euh, je dis « on » mais j'étais seul du coup. C'était une exploitation agricole qui avait besoin de 300 000 euros. Et on a aussi récolté ces 300 000 euros-là. Et ils ont reçu 150 000 euros d'une seule personne qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vu. Et c'est que des choses, j'ai que des histoires comme ça à raconter. Et un autre projet qui est un habitat partagé, où vous avez besoin de 200 000 euros, ils ont reçu 340 000 euros. Et à travers cet appel à, à financement, on devinait, même si ce n'était pas formalisé explicitement, qu'il euh, qu restait une place disponible dans, dans l'habitat partagé. Il y a des personnes qui se sont présentés en disant des foyers, en disant « ben voilà, nous a bien intégré. » Et le foyer qu'ils avaient sélectionné se trouvait qu'ils n'avaient justement pas les moyens de financer. Et donc ils ont gardé les 340 000 euros, au lieu des 200 000 qu'ils avaient besoin initialement, et euh, ils ont eux-mêmes se sont engagés à les rembourser, et ils les ont reprêtés à ce foyer-là. Et donc ça a permis, de, de fil en aiguille, on a financé pour 1 500 000 euros de, de projet à taux quasiment zéro. Extrêmement important là-dedans, c'est que c'est dans le même réseau. On pourrait se dire, ouais, ben voilà, tu as prêté une fois, quelqu'un ne reprête plus, etc. Euh, ou une fois, tu auras épuisé le réseau. Or, non, on n'a pas épuisé le réseau. Ce qui va encore plus loin, c'est qu'on a créé une communauté aussi. Tous les prêteurs ont reprêté derrière. Et donc, on est basé sur un réseau de confiance. Et donc là, on voit que l'argent est toujours disponible. Et j'ai souvent des témoignages de personnes qui disent, eh ben merde, euh, je ne pensais pas que ça marcherait. Et la plupart des projets que j'accompagne en disant, mais j'ai pas de réseau, ça marchera pas. Et en fait, tu prends n'importe qui dans la rue, il connaît au moins 100 personnes. Il suffit d'envoyer à ces 100 personnes-là et elles-mêmes vont diffuser. Moi, je vois bien, il y a des gens qui m'ont prêté que je ne connaissais pas, qui ont reçu le message parce que d'autres ont transféré. Un des autres points super importants, c'est le taux. Quand j'ai expliqué à mon banquier en disant « ben j'ai ni vendu de la drogue, j'ai pas vendu d'armes, mais je vais recevoir plein d'argent sur mon compte de plein de personnes euh, », il a été un peu surpris. Je lui ai expliqué un peu la démarche et il a rigolé. Il a dit ben, « Monsieur Kraft, vous mettez en 0,5%, c'est évident que tout le monde va mettre 5%. » Et en fait, non, la réalité, mon taux il était proche de 0%. J'ai une ou deux personnes qui m'ont mis à 1% pour ne pas perdre de l'argent parce que c'est l'inflation. J'ai une personne qui m'a mis à 2% et tout le reste a mis à 0%. Et c'est là où on se rend compte, sur les, tous les autres projets accompagnés, les, euh, les 1,5 ou 1,6 millions d'euros récupérés jusqu'à présent, la majorité des personnes ont mis des taux à taux zéro. Et donc, c'est pas un enjeu économique. Et on voit qu'il y a de l'argent disponible parce que les gens ont envie, qu'il y ait autre chose que sur la rentabilité. Et donc ça, déjà, moi, ça me refond, ça me redonne un peu d'espoir aussi, en me disant « bah ouais, c'est possible ». une grande claque aussi. Euh, tous les projets ont, euh, ont fait un appel et ont reçu tous systématiquement plus d'argent qu'ils n'avaient besoin. Donc la difficulté c'est pas de compléter, la difficulté c'est de dire non. Alors déjà c'est étonnant. Mais après comment tu dis non Tu sélectionnes qui Tu sélectionnes qui, ceux qui ont les taux les plus élevés ceux qui ont les montants les plus faibles, ceux que tu penses les plus riches ou ceux que tu penses les plus pauvres. Est-ce que tu sélectionnes ta famille parce que tu dis, ben bah, voilà, c'est plus confort pour moi, je suis en bon terme avec ma famille Ou au contraire, tu veux pas ta famille parce que si tu perds de l'argent, tu as peur que ça crée des trucs et tu te dis, ben bah, je vais plutôt prendre chez les gens que je ne connais pas, comme ça je me sens un peu plus... Ça, ça appartient à chacun. Mais du coup, il faut dire non. Et, euh, ou tu prends l'ordre chronologique, ou est-ce que tu prends les plus grands montants pour faire le minimum de papier Bon, peu importe, chacun fait ses choix, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Moi, j'ai un cas, mais qui me reste en mémoire, je le raconte partout. J'ai eu plus d'argent que de besoin. Et j'ai un copain qui m'a prêté 200 euros et je savais qu'il était en difficulté. Il était au RSA depuis plusieurs années, il cherchait du boulot et il n'en trouvait pas. Et évidemment, j'avais plus d'argent que le besoin. Je suis allé le voir et je lui ai dit, bon écoute, tu, tu me prêtes 200 euros mais j'en ai pas besoin. Et euh, je caricature, mais en gros, il m'a dit, mais t'es qui toi pour me dire ça T'es Dieu Et en fait, je me suis pris une claque monumentale parce que j'étais allé avec le préjugé qu'il n'avait pas les moyens, etc. Et effectivement, il n'avait pas les moyens financiers. Mais lui, quand, quand je l'ai re-questionné, quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit « Mais en fait, moi, je suis au chômage. Je charge du boulot. Je n'en trouve pas. La société, à mon renvoie, je ne travaille pas. Donc, égal, je suis nul ou je suis une charge pour la société. » Et là, il disait bah, même avec mes 200 euros, c'est ce que je pouvais faire, mais j'avais l'impression de participer à un projet collectif et quelque chose qui est plus grand que moi et qui me dépasse. Et ça, et ça, pour moi, c'était au-delà de l'aspect financier, quand je reprends ces termes, il dit ben, « pour une fois, j'ai l'impression de m'inscrire dans quelque chose ». Et euh, moi, j'avais encore la gorge jouée là, je fais « mais ». Et moi, j'y suis allé comme un con avec mon préjugé, quoi. Et, euh, et ben, j'ai beaucoup appris ce jour-là. Et aujourd'hui, on le refait, enfin, on se retrouve dans ces situations-là aussi. Oui. Et surtout, un autre enseignement. Là, c il s'est avéré que c'était vrai, qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais il y a quelquefois des gens qu'on va se balader en guenis et en fait, ils ont des mannes financières à, à dispo, comme d'autres personnes qui se baladent dans des grosses bagnoles ou qui ont des logements ou qui dépensent tout le temps. On voit comment ils sont habillés, etc. Et on se dit, bah, ils ont du stock et en fait, ils n'ont rien. Et donc, l'argent disponible, on ne peut pas le juger à l'aspect extérieur. Et c'est intéressant parce que là, je reviens sur la notion du rapport à l'argent. Et là, on le tra... ce qui est intéressant à travers cette démarche-là, c'est qu'on ne travaille pas son propre rapport à l'argent quand on fait un prêt, mais chaque fois qu'on fait un appel, même si les gens ne répondent pas, ils se poseront nécessairement la question en se disant « mais est-ce que je prête ou est-ce que je prête pas ?» Et pour moi, c'est déjà gagné. Quoi. On parle de financement participatif, Souvent, on voit des plateformes Internet avec une grande visibilité et on finance souvent des projets innovants ou des trucs un peu sympas ou atypiques. Contrairement aux plateformes ou aux vitrines qui existent, moi, je m'inscris en, en démarche ou en sens inverse. C'est de se dire plutôt que d'aller chercher des gens qu'on ne connaît pas très loin, etc. Euh, et qui peuvent être attirés parce que le projet parle, c'est de se dire mais comment on recrée localement des communautés euh, pas fermé, hein. c'est pas du tout dans le sens euh, on se referme, on se renferme sur soi, mais comment on recrée le lien de confiance Parce que l'économie, c'est que de la confiance en fait. Si on n'a plus confiance, le système économique s'effondre. J'ai une anecdote où on m'a invité à une conférence sur le financement alternatif. Et en gros, je devais faire l'introduction et puis rebondir sur les différents intervenants donc euh, des personnes animées, ils avaient donné un intitulé à cette conférence-là qui est « Comment je peux aider euh, mon prochain avec euh, mon argent ou avec mon épargne ?» Et euh, moi, j'ai bien aimé switcher ou retourner un peu le propos en disant « Mais comment en aidant quelqu'un, je prépare mon propre avenir et je mène moi-même dans un futur ?» Parce que j'ai prêté ou parce que j'ai financé quelque chose ou parce que j'ai aidé, je peux avoir cette réciprocité-là à un moment donné lorsque moi, je n'aurai besoin ou envie. C'est pas forcément un besoin, mais euh, si j'ai envie de faire autrement que les systèmes classiques, Comment je peux en bénéficier aussi Et c'est intéressant de ne pas se situer juste dans cette BA, mais d'inviter à une projection collective, à se dire, euh, ben ouais, c'est pas juste on finance un projet. C'est aussi une vision de la société, une stratégie collective de résilience et d'adaptation. Quand on fait l'appel, on met en place juste un formulaire où on récolte par téléphone autre chose. Les gens font comme ils veulent. Moi, j'avais fait un formulaire sur Internet où les gens pouvaient simplement remplir en disant nom, prénom, un peu tous les, tous les éléments nécessaires pour faire un, un document SERFA une reconnaissance de dette. Derrière, je disais, ben voilà, vous mettez entre 0 et 5 le mode de taux que vous voulez, le montant que vous voulez, la durée que vous voulez et si vous voulez un remboursement trimestriel. Enfin, si, vous voulez un si vous voulez un remboursement mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, à terme ou autrement, peu importe, vous indiquez. Et donc toutes les personnes envoient leurs informations et après, on, moi je les ai rappelées pour euh, dire, bah voilà, tout le monde voulait être remboursé en 3 ans, est-ce que tu acceptes de décaler Et tu files en aiguille, pour, euh, moi j'ai réussi à décaler jusqu'à 5 ans et d'autres jusqu'à 10 ans, 12 ans. Un des autres points importants il ne faut pas déculpabiliser ou. c'est pas une invitation à aller gruger les gens aussi. Mais souvent, on se dit bah ouais, mais les gens, ils prêtent. Euh, Je n'ose pas demander. Parce que les gens, ils vont prêter, ils vont se mettre en difficulté. Or, moi, j'ai fait un sondage auprès euh, de 200 ou 300 prêteurs. Et les gens prêtent à ce qu'ils sont auteurs, à ce qu'ils sont prêts à perdre, sans que ça les mette en difficulté dans leur quotidien. Et euh, donc voilà, ils prêtent 100, 200, 500, 1000 euros. Et par exemple, s'ils perdent 1000 euros. Ce pas le truc qui va les mettre en difficulté en disant « bah voilà, maintenant, il faut que je me ça à la ceinture ou autre chose ». C'est ce qu'ils sont prêts à perdre sans que c'est d'incidence pour la plupart d'entre eux. Ce qui est super intéressant d'un point de vue pédagogique, moi ça m'intéresse énormément cette notion-là, c'est de se dire que en fait, quand j'ai fait ces financements ou ces outils, tout le monde est venu me voir en disant « ouais, file-nous les outils ». Et euh, effectivement, les tableurs, c'est pas sexy, euh, il faut les faire, il faut les trouver sur internet, mais c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Les outils, euh, l'ego aussi, euh, je les ai trouvés, les autres les trouveront. Et en fait, la difficulté, elle n'est pas du tout sur euh, l'aspect technique. Je file tous les outils, et quand on fait des formations, la, le premier tiers, c'est la partie technique. Le deuxième tiers, c'est de la communication. Mais le troisième tiers, c'est gérer le rapport à l'argent de soi. Comment je gère mon rapport à l'argent et est-ce que je peux prêter Et gérer le rapport à l'argent des personnes qui vous vont prêter aussi. Parce que ça joue et ça influe. Et c'est assez incroyable ce qui se passe. Parce qu'il y a des personnes à qui, on ou mon... je les ai aidés à monter le projet en intégralité. Ils avaient juste appuyé sur le bouton départ pour envoyer le message et ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils n'osaient pas demander de l'argent. C'est tabou. Parce que pour eux, les explications que j'ai eues, c'était, ben, je demande de l'argent, ça veut dire que je suis dans le besoin. Et souvent, c'est ce qui peut être envoyé quand je dis gérer le rapport à l'argent des personnes qui peuvent prêter potentiellement. C'est dire, moi, je te prête de l'argent parce que tu es pauvre. Ou si tu demandes, c'est que tu n'en as pas. Ou si tu demandes, c'est que les banques veulent pas. Or non. Moi mon cas par exemple et d'autres qui l'ont fait aussi, c'est de se dire ben non les banques veulent bien mais moi j'ai juste envie de faire autrement. Et je trouve ça intéressant de mettre aussi euh, les pieds dans le plat sur un tabou qui est de l'argent, et dire ben, on parle de l'argent, je donne mon salaire, euh, ben, je te demande de l'argent, et non j'ai pas honte. Et ce qui est super intéressant, moi je me suis cassé les dents moi-même hein, sur mon propre projet en disant que je me sentais redevable au-delà de ce que les gens m'avaient prêté. Et j'ai un copain qui m'avait prêté 1000 euros et chaque fois que je le croisais dans la rue, je l'invitais au bar, à boire un café, à prendre un thé, une bière ou autre chose. Et je le faisais déjà parce que c'était mon ami, mais je l'ai fait plus parce qu'il m'avait prêté. Et au final, j'ai fait mon petit calcul et en fait, je l'avais invité pour quasiment 300, 300 ou 350 euros dans l'année alors qu'il m'avait prêté 1000 euros à taux zéro. Et au final, je lui avais payé un taux démesuré par rapport à. Et c'est là où on a eu l'idée de faire aussi des contrats moraux en disant ben, il y a un tableau d'amortissement qui est redevable d'un point de vue financier et il y a aussi un engagement, mais de part et d'autre, pas juste de moi en tant qu'emprunteur vers le prêteur, mais le prêteur aussi envers l'emprunteur, de dire ben, tu, moi en tant qu'emprunteur, je ne te dois pas plus que ce que tu m'as prêté. Et, euh, et puis je ne vais pas m'amuser à t'inviter à chaque fois, je ne vais pas devoir me sentir redevable. Et toi aussi en tant que prêteur, tu vas faire en sorte que, euh, tu te, euh, que tu ne me demandes pas des redevabilités qu'on euh, qu n'avait pas posées dans le contrat initial d'une certaine manière, qui est un contrat moral là, aussi. En fait, euh, pour la petite histoire, j'ai un copain qui habitait dans un habitat partagé, qui voulait habiter dans un habitat partagé plutôt, et euh, du coup, il voulait acheter euh, dans, dans ce site-là, dans ce lieu-là, donc c'était au Château Partagé à Dulin et euh, il avait besoin d'emprunter 90 000 euros euh, pour pouvoir financer son projet, donc un habitat partagé qui existait déjà. Lui, il, était, il avait aussi des, des revenus qui étaient conséquents avec, euh, dans le foyer, ils avaient 3-4 000, 000 euros net par mois. Ce qui, pour emprunter 90 000 euros, étant donné qu'il n'était pas endetté par ailleurs, était totalement faisable. Or, les banques ont refusé, parce qu'il n'achetait pas de la pierre, qui pouvait être gagée ou hypothéquée, mais il achetait des parts sociales dans une SCI et donc les banques ont refusé. Lui, un peu vexé, euh, il a dit euh, « bah, si c'est comme ça, moi je veux quand même faire mon projet et je vais demander à, à mes amis, à ma famille, à des connaissances de me prêter de l'argent. » Et du coup, il m'a appelé, étant donné que je travaille euh, que j'avais fait partie de la monnaie autrement. Par ailleurs, je suis gérant d'une structure qui s'appelle la Petite Oseille, qui fait du microcrédit aux créateurs d'entreprises sous format coopératif. Du coup, il m'a demandé, ben, tiens, est-ce que tu as des moulinettes ou des tableurs ou des outils pour faire des calculs, des tableaux d'amortissement, ce genre de choses Et surtout, est-ce que c'est légal Et donc là, on a commencé à creuser la question à deux. Et les outils, ben, on ne les avait pas, mais on les a fait. Il n'y a rien de compliqué. quoi. On a trouvé sur Internet, on a pioché, on a regardé un peu ce qui se passait. Et puis, d'un point de vue légal, on est tombé sur des documents CERFA, donc de l'État qui permettent de, de contracter des prêts entre particuliers, euh, quel que soit le montant, quelle que soit la durée. C'est juste de le formaliser et de le justifier auprès du fisc pour qu'il y ait du transfert d'argent d'un compte à l'autre. Parce que en théorie, enfin techniquement, on n'a pas, euh, pas le droit de se prêter de l'argent. Même entre famille, on n'a pas le droit de se prêter de l'argent. Au-delà d'une certaine somme, on est contrôlé. Donc voilà. Et il a fait son appel. Hein. Donc une fois que l'outil était mis en place, etc. Et euh, au bout d'une semaine, il avait eu 45 000 euros de promesses de dons. Donc, il avait besoin de 90 000. Au bout de deux semaines, il était à 70 000. Au bout de, 80, au bout de trois semaines, il était à 90 000. Et au bout de quatre semaines, il est arrivé à 110 000. Et à tel point qu'il a dû renvoyer un mail pour dire stop. Euh, C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Et là, je me suis dit, bon, bah, ça a marché, mais peut-être un coup de bol. Pascal, il est super connu. C'est quelqu'un qui a un réseau énorme. Là, il y a quelque chose d'injuste qui lui arrivait, il voulait acheter, il pouvait pas sur un projet qui pouvait parler à beaucoup de militants ou autre chose. Et ben, il a eu ce financement-là et euh, du coup, je me suis dit voilà, one shot. Et moi, derrière, par curiosité, j'ai testé pour mon propre projet où j'avais besoin de 35 000 euros. Et moi, j'ai fait l'expérience en disant les banques me prêtent, euh, du coup, en théorie, j'ai pas besoin de vous, mais je préfère faire avec vous, c'est mieux. Et surtout, je ne l'ai pas envoyé à tout mon réseau. Je l'ai envoyé à 10 personnes de ma famille, à 10, à 10 collègues de boulot et à 10 amis pour voir comment ça circule. Et moi, pareil, euh, du coup, j'envoie mon message. Au bout d'une semaine, j'ai 10 000 euros. Au bout de deux semaines, j'ai 20 000. Au bout de trois semaines, j'ai 30 000. Je suis, ah, je suis moins connu que Pascal quand même, c'est dégueulasse. Je suis vexé, pas du tout. Et puis, je suis arrivé jusqu'à 55 000. J'ai aussi envoyé un mail en disant stop, j'ai ce qu'il me fallait. Sur ce, il y a d'autres personnes, au même moment où moi j'ai lancé l'appel, qui ont dit « oh punaise, c'est génial, euh, et nous il nous faut ça ». Ils étaient en train d'acheter, il leur restait de deux semaines, ils avaient besoin de 120 000 euros. On a vite fait monter euh, l'outil qui permet leur, leur, leur appel, et ils ont reçu 70 000 euros en deux semaines. Aujourd'hui, pourquoi pas créer des communautés Il y a déjà des gens en Normandie qui m'ont demandé que je suis allé former et euh, qui recrée un espace entre eux et ça peut être ailleurs aussi. Moi, je commence à être persuadé qu'on pourra continuer encore à financer beaucoup de projets parce que, euh, en fait, euh, s'il y a 1000 personnes qui prêtent 1000 euros chacune, on arrive à 1 million d'euros, ça va très vite. Et ce n'est pas parce qu'on a dépensé 1 million d'euros, en fait, ce million d'euros-là, il est remboursé une fois qu'il a été prêté, il est remboursé au fur et à mesure, il est nouveau disponible pour pouvoir être prêté. En France, on a environ 12 000 milliards d'euros d'épargne chez les citoyens. Il y a 7 milliards d'euros qui sont en biens, donc ça peut être de l'art, des tableaux, c'est du patrimoine de manière globale. Donc du patrimoine de manière globale, ça peut être des tableaux, mais principalement des biens immobiliers. Et puis on a 5 000 milliards d'euros, qui sont disponibles en espèces sonnantes et trébuchantes qui sont stockées dans nos banques. Donc euh, c'est plusieurs fois le budget d'État. donc ça pourrait financer ça, surtout que c'est n'est pas un don. C'est quelque chose qui se réapprovisionne euh, ou qui se rembourse, donc c'est toujours disponible. Et une autre, euh, un autre élément fondamental, c'est que tous les ans, depuis le début des années 2000, on met 100 milliards d'euros de côté chez les Français. Donc ce n'était pas une croix en plus. Donc cet argent-là est disponible.